Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Encore fois sur notre chaîne, Je communique TV. Avec vous, Monsieur Dalel, je vais vous expliquer maintenant quelques activités. Communication progressive du français, avec 270 activités destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau de français un peu passable et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Alors ces vidéos, si vous voulez bien, les partager sera mieux. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, ici dans notre chaîne, il vaut mieux de vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur like et ajouter des commentaires. Et pour avoir plus de vidéos, il faut tout simplement cliquer sur euh, la cloche. Merci. Yes. Alors, suite euh, aux demandes des fans de jeuxcomédic TV, on veut faire la correction de deuxième de communication progressive du français parler des quantités voilà donc euh, la situation de communication au marché alors le marchand avec la cliente bonjour madame vous désirez bonjour madame vous désirez euh, je voudrais un kilo de tomates. Je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Euh, voilà madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi, je vais prendre aussi quatre pommes et une livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous désirez Je voudrais un kilo de tomates, de courgettes et un poivre en vert, s'il vous plaît. Voilà madame. Et avec ceci... Je vais prendre aussi 4 pommes et 8 livres de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Je voudrais aussi un peu de persil. Alors, on va faire la correction de cette situation de communication. On marche, c'est pour tout de suite. D'abord, je vais vous expliquer les activités. Je vous laisse bien sûr le temps de les effectuer. Et après, on va corriger ensemble. D'accord Voilà, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Maintenant, explication des activités. Parler des quantités, numéro 1. Alors, pour la première activité, c'est vrai, après avoir lu le dialogue, il vaut mieux de répondre à ces quatre propositions. La cliente achète seulement des légumes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Les pommes sont des légumes. Vrai ou faux? La cliente achète 500 grammes de fraises. Vrai ou faux? La cliente achète une herbe. Vrai ou faux? Vous avez ici quatre types de propositions. La question est-ce que c'est vrai ou faux? Il faut lire d'abord le dialogue, comprendre aussi et répondre facilement. Ici, c'est parti partie de grammaire. Il faut compléter par, soi disons, deux ou des apostrophes. Un litre haut, oh. un kilo quarante. Vous voyez Alors, soit deux, soit des apostrophes, c'est vraiment facile. Alors, il faut compléter par des articles indéfinis. Il faut compléter par un, une ou des. D'accord Ensuite, dites ensuite si c'est un fruit ou un luxe. Vous êtes chez le marchand de fruits. Voici votre liste faites des phrases pour demander les produits suivants. Vous avez ces poivrons deux articles, pommes six articles, cerises comme quantité 1 kg, 1 kilogramme, haricots verts 500 g ou un, une livre de haricots verts, tomates 12 articles. Et à la fin Ici, il faut remettre le dialogue dans l'ordre. Vous savez ici, 1, 2, 3, 4. Il faut remettre le dialogue dans un bon ordre. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vous laisse bien sûr réfléchir un moment. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée pour la correction. Alors si vous êtes nouveau, ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne Jocomnex TV. Si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous mettez des likes, des commentaires et aussi partagez la vidéo partout dans le monde. Si vous voulez bien sûr de nouveautés à chaque fois, vous cliquez seulement sur la cloche. Alors, parler des quantités, voici des activités. Correction. Vrai ou faux? On dit la cliente achète seulement des légumes. C'est faux. Elle achète aussi des fruits. Les pommes sont des légumes. C'est faux. Les pommes sont des fruits. La cliente achète 500 grammes de fraises. Oui, c'est vrai. La cliente achète 500 grammes de fraises. Oui, c'est vrai. 500 grammes, ça veut dire une livre de fraises. La cliente achète une herbe. Oui, c'est vrai. C'est le genre de persil. Alors, compléter. Alors, on dit un litre d'eau. Un litre d'eau. Avec des apostrophes. Un kilo de carottes, une bouteille d'huile, beaucoup d'oignons, une livre d'abricot, un paquet de sucre, on dit un litre d'eau, un kilo de carottes, une bouteille d'huile, beaucoup d'oignons, livre d'abricots, un paquet de sucre alors il faut compléter par un une ou deux dites ensuite c'est un fruit ou un légume par exemple des fraises une carotte un poireau un citron un poivron des cerises un oignon une poire un chou fleur alors voici les fruits, fraises, citron, cerises, poire Et les autres ce sont des légumes comme chou-fleur, comme oignon, comme poivrons, comme euh, poireaux, carottes, etc. Pour quatrième activité, vous êtes chez le marchand de fruits. Et je vous propose bien sûr euh, la liste, il y a poivre deux morceaux ou deux articles, Pommes six articles, cerise un kilo, haricots verts 500 grammes, tomates 12 articles. Alors tomates 12 articles. Pour haricots verts on dit 500 grammes, ça veut dire une livre de haricots verts. Cerise, 1 kg de cerise. Pomme, 6 articles de pomme et poivron, 2 articles seulement. Vous pouvez utiliser, s'il vous plaît, ici cette liste. Soit 1 kg de, 1 livre de, 4, par exemple, une douzaine, 1 un litre, 1 un demi-litre, etc. Et pour euh, finir... Voici donc, remettre le dialogue dans l'autre. Voilà, pour finir, on termine par cinquième activité. Remettre le dialogue dans l'autre. Voilà, monsieur, et avec ceci, je voudrais si pêche une livre de cerises, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, vous désirez, sera tout, merci. On dit bonjour, monsieur, vous désirez. « Bonjour, monsieur, vous désirez. »« Je voudrais si pêcher une livre de souris, s'il vous plaît. »« Voilà, monsieur, avec ceci. »« Ce sera tout. Merci. » Voilà. Je répète. « Bonjour, monsieur, vous désirez. » Je voudrais ici pêcher une livre de souris, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, avec ceci, ce sera tout. Merci. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. La prochaine fois, je vous propose d'autres activités avec correction. Alors, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. Mettez des likes si vous aimez bien sûr ces vidéos. Ajoutez des commentaires. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, c'est avec vous euh, monsieur Septelé de, de la chaîne Je communique TV. A euh, à la prochaine vidéo. Je vous propose bien sûr d'autres activités avec Correction.